s'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, salaire de l'académie, on veut gagner, on va tous nous montrer qui on est ensemble, on est. yu gi GX, nouvelle génération Et salut à tous les A c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour la petite ouverture du deck de structure Le manque ténébreux deck de structure alors, sachez déjà que c'est un deck qui était euh, assez fort en 2012. Et là, ils ont rajouté des petites euh, pépites dedans. Vous allez voir. Voilà, donc, si vous voulez vous faire le deck, il faut l'acheter x3. Donc, euh, je sais, c'est un, un coup Comme chaque deck de structure. Moi, j'ai acheté fois 1 juste pour vous faire la vidéo parce que c'est pas un deck que je compte faire donc dans ce deck de structure nous avons pour commencer à ah, ils ont continué hein. un tapis de jeu spécial mon ténébreux. avec avec les règles et les combos hein pourquoi ils ne remettent pas des, des livrets de règles comme avant c'était bien les de règles Donc, si vous faites ce deck en tournoi, ça peut devenir un tiers 3. Voilà, un bon tiers 3. Donc, on va commencer par Règne Galant, Roi Suprême du Monde Ténébreux. Art de la marionnette du Monde Ténébreux. Les Archives du Monde Ténébreux. Grapha, le Chef Suprême du Monde Ténébreux. Donc c'était un deck qui se jouait sur la des pioches. Avènement du monde ténébreux. Ils ont mis des, des nouveautés comme Genta le portier du Monde Ténébreux, Parle Hermite du Monde Ténébreux, Châtiment du Monde Ténébreux, et après ils ont repris les, les monstres qu'il y avait avant, donc René Galant, chef suprême du monde ténébreux. Lucin, Seigneur des Enfers du Monténébois. -E Latium, ex Mark Ex-Arc du Monténébois. -E Gold, rouleur du Monténébois. -E Sylvia, Seigneur de Guerre du Monténébois. -E Brown, Roi de Mulfou, -E beige Belge, Avant-garde du Monténébois. -E Brown, Chasseur du Monténébois. -E Scar éclaireur -E du Monténébois. -E Kaki euh, Kakigiria du Monténébois. -E Graine stratège du Monténébois. -E Cerouli gourou du Monténébois. -E Zur chevalier du Ténébro, -E Règne sentinelle du Monténébois. Et après, ils ont sorti des cartes qui étaient assez recherchées quand elles sont sorties pour compléter le deck. Danger Bigfoot, Danger Oiseau du Tonnerre, Danger Homme-Papillon, Danger Chusinoko Lilith la Dame de la Lamentation, Raban mythologique. Roi absolu du Jack, Jack, back Jack, pardon, transaction du monde ténébreux, charge du monde ténébreux, passage vers le monde ténébreux, foudre du monde ténébreux, entraîné dans la tombe, destruction de cartes, la force des ténèbres, Lavage de cerveau du monde Ténébreux. Un petit brouillard des ténèbres. cohu cérébral. Virus démoniaque de deck. Dynomychus paléozoïque. Absorption de compétences. Grapha, le seigneur dragon du monde Ténébreux. Snow Chassones du Monde Télébreux Et enfin ils ont sorti la carte terrain Le Portail du Monde Télébreux Donc après si vous jouez à Duel Link Je vous mets le QR Code ici Si vous jouez à Master Duel Vous avez aussi le Le petit QR Code Voilà donc c'est un deck qui peut finir en tier 3, ça veut dire que en, pour le moment le seul deck qui, qui tient la route dans la méta c'est le deck tier les mains qui fait un tier 1 donc euh, sachez qu'en janvier il y a une nouvelle danse qui va sortir donc on, on espère vraiment que ça sera touché parce que le tier les mains il n'a pas de il n'a pas de quand tu tires les mains, tu n'as pas d'adversaire à, à ta taille parce que tous les autres sont des tier 2, tier 3 ou tier 0. Par exemple, là, mon deck euh, volcanique, que je suis en train de retravailler et que je recherche des cartes encore, eh ben, c'est un tier, euh, tier 3. Et le tier les mains, c'est un tier 0, je crois même. Je crois que c'était un tier 0, ou un tier 4, le deck volcanique, Voilà. Bon, sinon, euh, dans la semaine, vous aurez euh, une nouvelle vidéo du duel Nexus parce que j'ai fait un duel hier soir et euh, je vous montrerai ça. Un duel, j'ai changé un, un avec euh, l'équipe de la Team euh, Rebellion sur Discord mais moi, je préfère vous dire euh, aussi l'équipe de la Team Astral Yu-Gi-Oh sur Discord on a travaillé sur, euh, sur le deck volcanique et donc euh, il va y avoir du résultat je pense pas que ça fasse top en tournoi mais je pourrais mieux me défendre donc voilà donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker à commenter n'hésitez pas aussi à vous abonner voilà et je vous, a... et je vous retrouverai très prochainement pour la vidéo de Building Gabriel donc euh, spécial Noël alors j'ai pas encore travaillé dessus, mais euh, je commence à chercher des idées à droite, à gauche, euh, voilà. Bon sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde hey, hey, Le est en